Bonjour à tous et bienvenue sur ce live de Star Citizen, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve en ce vendredi après-midi pour en euh, apprendre plus sur les news de Star Citizen, notamment donc avec l'inside. Euh, merci pour le follow baker. Euh, il faut juste voir pour les trucs galactic news parce qu'il y a des soucis sur les impressions et j'ai pas encore le temps de regarder. Donc, il faut, euh, faut voir comment ça rend. Salut Biker, salut Cortex, salut Alou, salut Nico, salut Cortex, salut euh, Alexandre Nils, salut Xaxa, -Xa, salut Mel. Et je crois que j'ai loupé personne. J'espère que vous allez tous très très bien. Euh, alors, je ne veux pas forcément regarder la page du roadmap pour Roundup qui a eu mercredi parce que ça concerne justement le tractor BIM. Et ça nous explique en gros que euh, pour la 3.19. Oh pardon, j'ai mon téléphone qui sonne. Ah, voilà. Ça nous explique en gros que pour la 3.19, il y a euh, une nouvelle fonctionnalité du Tractor Beam qui arrive. Et euh, donc c'est le sujet de l'Inside. Alors donc l'Inside est consacré pleinement au Tractor Beam. Et euh, il commence par nous parler un petit peu du, du futur qu'ils envisagent pour le Tractor Beam. Donc le futur, en fait, on le connaît plus ou moins, donc c'est plus un, un récap que, que de réelles nouveautés. Mais il y a différentes approches. Il y a déjà notamment euh, le multitool en lui-même, avec ses, avec ses attachements. Donc des modules où il se pose la question d'éventuellement de, avoir des modules dédiés aux objets lourds qui permettraient de soulever des objets un peu plus lourds. Et euh, après ça, d'avoir le rayon tracteur euh, spécifique, donc qui n'est pas un multitool, qui est vraiment juste un rayon tracteur, que vous voyez ici sur l'image, qui avait déjà été présenté il y a quelques temps de ça, mais qui devrait euh, arriver cette année. Et donc celui-là serait dédié aux, aux très grosses caisses, aux objets lourds, euh, éventuellement... Euh, euh, manipuler euh, des, des objets qu'on qu ne s'attendrait pas à pouvoir ma manipuler, par exemple retenir des, des petits véhicules. Alors, il y a vraiment une, une notion de rapport avec le, le personnage, bien sûr, mais c'est vraiment le, le rayon tracteur qui va définir la charge que vous pourrez déplacer. Après ça, euh, il nous parle des vaisseaux. donc Pour les vaisseaux, ils ont deux approches différentes. Ce qu'ils appellent... Le tracteur en, en remote tourette, donc en, en gros euh, qui, est, qui est pilotable par une tourelle au sein du vaisseau, et donc on pourrait équiper ou déséquiper en, en fonction d'eux. Et ça permettrait donc notamment aux Starfarer de décharger un prospector, de récupérer ses, ses pods et de faire le plein du, du Starfarer. Le Taurus également, il y a le Spirit qui est censé avoir un rayon tracteur, il y a le Cutlass qui est censé avoir un rayon tracteur aussi. Alors j'en profite pour vous mettre une petite image du, du ulc qui a été mis très en avant durant, durant Inside, je pense qu'ils sont très contents de, de pouvoir le, le montrer. Le Raft aussi, euh, quoique le Raft je sais pas s'il a un rayon tracteur, je sais qu'il a les pinces à l'arrière, mais je sais plus s'il a un rayon tracteur le, le Raft. Et euh, après ça, après la, la tourelle, il y aurait le rayon tracteur dédié qui ferait partie intégrante en fait du, du gameplay du vaisseau, comme typiquement avec le SRV, ce que nous montre ici. On, on voit que le, le SRV est plutôt joli et ils sont très contents de le montrer. Et on voit un SRV en train de tirer un Valkyrie. Donc voilà, ça c'est ce qu'ils veulent faire vraiment dans, dans le futur. Alors ce qu'on voit là, c'est vraiment pas du gameplay à proprement parler, c'est vraiment une mise en scène. C'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Ça c'est pas forcément le, le gameplay final. Mais donc c'est ce qui permettra justement de dépanner des vaisseaux, de sortir des très gros vaisseaux de l'atmosphère, ce, ce genre de choses. Euh, ils envisagent encore un autre rayon tracteur... J'appellerais ça plus un rayon paralysant, euh, parce que typiquement justement l'exemple qu'il donne c'est pour du bounty hunting. Donc ce serait pas tant pour déplacer des choses que pour les figer, pour les empêcher de bouger. Donc éventuellement si vous avez une cible, vous pouvez la cibler avec le rayon paralysant et, et l'empêcher de bouger. Alors là ce que vous voyez c'est juste pour le fun, c'est les développeurs qui s'amusent. Évidemment, ça ne ressemblera pas à ça. Mais c'est pour illustrer le, le propos. Alors, le rayon paralysant, non, c'est pas un troll. Euh, c'est le, le rendu qui est, euh, qui est une blague. Donc, il ne faut pas se fier au rendu. Mais la, la proposition, elle, est, est véridique. Euh, ensuite, au niveau gameplay, ils veulent qu'on puisse vraiment combiner... Euh, les rayons tracteurs, donc croiser les, les effluves pour pouvoir soulever des objets qui sont plus lourds et que normalement vous n'arriveriez pas pardon, à soulever par vous même ça ça a toujours été euh, l'objectif ensuite pour ce qui arrive réellement en 3.19 ah oui, il montre aussi ça, justement, quelqu'un qui retient un vaisseau. Il a été précisé qu'évidemment, euh, non, un joueur seul ne pourra pas retenir un vaisseau euh, tout seul, comme ça, de cette manière-là, même si euh, les conditions d'utilisation du, tra du tractor beam sont extrêmement importantes. Puisque dans l'espace, euh, comme les choses sont moins lourdes, le, le poids est moindre, même si la masse est équivalente. Euh, dans l'espace, on pourrait se retrouver potentiellement à pouvoir bouger plus de choses. <coughs> Merci pour le follow à Virot, Merci beaucoup. Donc Pareil, ça c'est juste une illustration. Ils ont déjà précisé sur Spectrum que, que non, on ne pourra pas faire ça. Donc, concernant la 3.19, qui est un véritable game changer, puisqu'on en a parlé euh, pas mal ces derniers temps. Euh, par rapport au salvage, où euh, pour qu'il y ait une véritable complexité dans le salvage au, au même point que le minage, il manque vraiment la notion d'interaction avec les vaisseaux, donc de pouvoir enlever les composants, les récupérer, enlever les missiles, enlever euh, les armes, ce genre de choses. Mais le gros tracteur beam sera en 3.19. Non, euh, pas pour l'instant. Ça, ils n'ont pas encore prévu de le mettre pour l'instant en 3.19. En tout cas, l'heure actuelle. Coucou et non Et donc, tout ça, ça arrive enfin en 3.19. Ils ont mis en place les composants physiques. Voilà. On peut détacher les armes, on peut faire de la récupération à proprement parler. Donc là, on voit qu'on peut décrocher les armes des épaves. Mais on peut aussi décrocher les composants et là, c'est ce qu'on va voir. Et c'est une vraie révolution. Je ne sais pas si vous, vous rendez compte ce que ça change, parce que ce n'est pas qu'une question de salvage, du coup. Voilà, donc là, le joueur enlève le composant, le met dans son vaisseau, et il va pouvoir le revendre. Ça, c'est confirmé aussi. Tout ce qu'on enlève, on va pouvoir le revendre. Et si c'est en bon état, vous pouvez l'équiper sur votre propre vaisseau. Donc ça veut dire que vous pouvez faire des upgrades à moindre coût, sur votre vaisseau. Donc pareil, des, des économies potentielles en fonction du, du prix des composants. Mais, ça ne concerne pas que les vaisseaux qui sont cassés. Euh, votre vaisseau à vous, comme dit, en bon état, vous pouvez sortir les composants, les poser et les remplacer par des autres. Alors, petite subtilité euh, qui est précise justement dans l'inside, c'est pour éviter qu'il y ait trop de griffing et de choses comme ça, ils ont prévu de profiter du système de lock-unlock du, du vaisseau. Donc en gros, pour que vos composants ne soient pas verrouillés. Pardon, j'ai flippé, il y a mon ancien Cookie qui s'est mis à parler. J'ai flippé. Euh, donc il faudra unlock votre vaisseau pour déverrouiller les composants et pour pouvoir les changer, et il vous suffira de relock derrière. Pour les protéger. Mais ça veut dire que si tu claims, tu perds tous tes composants parce que sinon tu boucles pour te faire de l'argent. Alors c'est un gros questionnement qui a en ce moment justement un des devs en parle. Euh, il se pose la question. Il y a eu plusieurs versions qui ont été euh, proposées. Euh, celle qui me plaît pas, c'est celle de mettre une amende si vous faites ça, genre une espèce de fraude à l'assurance. Je suis pas spécialement fan. Euh... Avis à moi, personnellement, c'est qu'il faut laisser faire pour l'instant. C'est à dire qu'il faut vraiment accepter qu'on est dans une phase du jeu qui n'est pas finie, que l'assurance ne marche pas et qu'il y aura encore des wipes plus tard. Donc pour ma part, je suis pour le fait de laisser les gens se faire du pognon. Euh, ça leur permettra de tester des, des fonctionnalités et je pense que c'est pas un problème. Alors j'espère qu'ils iront dans ce sens là. Je ne sais pas... Comme dit, ça c'est encore euh, des réflexions qui sont en cours du point de vue des devs. Euh, une autre amélioration que j'espère qu'ils vont faire aussi, vous allez le voir, c'est que quand on soulève un composant... Alors là, on ne le voit pas forcément. Bon, vous voyez les petits points d'attache Mais il y a un moment où c'est un peu plus explicite. Voilà. J'espère qu'ils vont afficher que les endroits dispo. Euh, pour les composants parce que là c'est tous les endroits qui existent et donc on a les endroits qui sont occupés et les endroits où on peut pas les mettre et je trouve que visuellement c'est un peu euh, un peu une orgée visuelle <rire> bonne question Quincy avec un filtre contextuel euh, éventuellement ouais, soit, soit du filtrage de la part du joueur soit comme dit euh, on affiche que ce qui est dispo et, et puis basta. Quoi. Mais c'est vrai que là, c'est un peu pollué, je trouve. Mais c'est pas tout. Parce que, évidemment, si on peut enlever des composants, si on peut enlever des armes, ça veut dire que justement, on arrive à la pleine physicalité. Et ça veut dire qu'on peut aller bien plus loin. C'est la fin euh, du jeu à menu. La fin du jeu à menu, parce que évidemment, alors là, euh, je, je vous laisse la petite image parce qu'elle est rigolote, sur le stockage de missiles. Pourquoi la fin du jeu à menu Parce que jusqu'à maintenant, chaque fois que vous vouliez changer des choses sur un vaisseau, il fallait passer par le VMA, euh, équiper euh, des, des objets, les déséquiper, etc. Sauf que dorénavant, ce sera faisable en temps réel. Donc, plus besoin d'être posé... Euh, à leur ville de ranger votre vaisseau et euh, d'avoir les composants à disposition. Vous pouvez les emmener avec vous et donc vous pouvez changer les têtes de minage de vos vaisseaux. Mais pire que ça, vous pouvez aussi équiper les modules, les déséquiper en fonction des besoins. Et comme on sait qu'il va y avoir une refonte du minage où euh, les têtes seront dédiées à certains minerais, si vous avez plusieurs têtes dans votre vaisseau, vous pouvez les emmener et les changer en fonction des minéraux que vous êtes en train de miner. à condition d'avoir les hangars aussi. Alors pas nécessairement, en attendant, en fait, ils peuvent faire de la transition, c'est-à-dire avoir toujours le système d'inventaire qui, qui est là. Donc Par exemple, si on prend l'exemple de, de leur ville, tu achètes tes têtes, elles sont dans l'inventaire local, mais ensuite tu les sors de l'inventaire local, elles deviennent physiques, et là tu peux les charger dans ton vaisseau. Donc ça, c'est pas un problème. Mais ça veut dire que ce coup-ci, tu peux les emmener avec toi. Alors que maintenant, si t'emmenais euh, une tête dans ton inventaire, ce qui était déjà faisable, tu ne pouvais pas le changer si tu n'étais pas posé et que ton vaisseau n'était pas euh, rangé, n'était pas stocké. Alors que là, ça n'aura plus d'impact. À, à mon avis, il y aura possiblement moyen de les, de les, de les mettre quand même dans, dans l'inventaire. Ils n'en ont, ont pas parlé. Mais je pense que c'est une précision qui, qui viendra. <rire> c'est un peu ça, Batou. Et euh, il précise évidemment derrière que, étant donné que le salvage fonctionne sur le même principe que le minage, ce sera faisable évidemment avec les vaisseaux de salvage aussi. Même si je ne sais pas s'il y avait besoin euh, forcément de cette précision là. Euh, pour finir, ça concerne aussi le Starfarer. Si euh, vous voulez remplir un Starfarer et que euh, vos cuves sont vides, vous pouvez éventuellement racheter des cuves pleines. Racheter des cuves pleines à un autre Starfarer ou bien lui emprunter quelque temps et, et évidemment lui, lui rendre plus tard. Donc ça veut dire que le, le raffinage <coughs> et le, le refuel sont aussi concernés par ça. C'est vraiment une avancée majeure, c'est la physicalisation du jeu tel qu'on l'attendait depuis, euh, depuis des années. Elle n'est pas encore euh, pleinement opérationnelle, il manque les relais, il manque le ressource management, ce genre de choses. Mais ça change tout, ça change absolument tout, tout, tout, tout, tout. Comme dit, si vous promenez avec des amis, là on le voit, et que euh, vous avez votre euh, votre vaisseau qui est équipé d'origine, et que vous trouvez des, des armes intéressantes, vous pouvez les changer, il euh, n'y a, a pas de problème. Il restera euh, encore quelques limitations au niveau des poids. Il y a certaines grosses armes qu'on ne pourra pas déplacer. Mais il y a une chose importante à retenir. Euh, pour la 3.19, ils ont volontairement rendu les stats du multitool euh, irréalistes, non. Non physiques, non, physique, non, non crédibles, pour pouvoir tester les fonctionnalités. L'objectif c'est vraiment de tester euh, la physicalité des composants et donc ils ont rehaussé la capacité de traction du multitool. Donc le multitool sera capable de soulever des objets extrêmement lourds. Et il faut avoir conscience que c'est voulu, mais c'est temporaire. À mon avis, ils ont besoin de ces techs pour pouvoir changer les components. Alors, t'as peut-être pas suivi Quincy, mais c'est ce qu'on a en 3.19 en fait. On, on change les composants justement en 3.19. C'est. Dit la 3.19 c'est le game changer, c'est le début de la physicalité vraiment concernant la suite. Il euh, y a un petit peu de trucs. Euh, non, je veux dire, des petites parties genre fusibles. Alors, non, ça n'a rien à voir avec le tracteur beam. Les petits fusibles, euh, comme ce sera des, des objets. Euh, transportables justement, qui seront euh, à échelle humaine, normalement les fusibles on pourra tous les, les changer euh, à la main. Non, je me rappelle plus ce qu'il dit après. So this is the, the next step we will take with the tractor beam for 3.19, and uh, there are more to come. Non, c'est ouais. juste un récap. Et, euh, et donc, du coup, euh, pour la suite, voilà c'est l'arrivée du multi-tool Greycat. C'est euh, plus de composants physiques et évidemment tout, tout ce genre de, de choses. Mais il y a une. Ah oui, d'accord. Oui, oui, complètement. Effectivement, oui, ils ont besoin de ça pour, pour le gameplay d'ingénieur. Complètement. Mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce que ça arrive aussitôt. Ça a été ça, la. La véritable prouesse. Et une nouvelle surprise qui, qui, qui m'a fait fondre le cerveau et qui dit que vraiment 2023 est sous l'égide de, de Star Citizen et, et, et des pièces du puzzle qui se mettent ensemble. Quelqu'un posait la question si les sacs du prospecteur qu'on voit bouger euh, dans l'inside, c'est vraiment juste pour la, la démo ou si c'est quelque chose qui arrivera en 3.19 un des devs nous répond, nous avons peut-être une surprise en stock, nous ne faisons pas de promesse, mais nous sommes en train d'essayer de le mettre en jeu. Donc ils essayent bel et bien d'avoir les sacs du Prospector détachables en 3.19. Et la grosse info, le changement de nom en Beam Citizen. <rire> Il y, y a une critique là-dessus, sur la, la notion de rayon, et je, je comprends vraiment euh, cette critique-là. C'est compliqué. Euh... J'ai surtout du mal, parce que je trouve que le rayon tracteur, aujourd'hui, est à peine trois arcades. C'est-à-dire qu'on a du mal à ressentir le poids des choses. Il y a vraiment quelque chose de magique. Là où j'aimerais que plus les objets soient lourds, moins ils décollent, par exemple des... Un SCU avec le multitool qui traîne très près du sol, qui racle un peu le sol éventuellement et qu'on ait du mal à le soulever. Euh, qui, est, qui est ce genre de choses, que que tout ne soit pas interactif par le rayon et qu'on ait plus de choses prises en main. Par exemple les petits composants. Les petits composants, j'aimerais bien qu'on puisse les prendre plutôt à la main. Ce serait un peu plus un peu plus sympa. Mais euh, c'est des... C'est des problèmes qui sont durs à résoudre. Ils ont choisi une voie et je comprends et je respecte cette voie aussi. Donc, euh, voilà. Et ma foi, voilà pour l'inside et les news de la semaine. Euh, comme le ressenti du poids envers oui, c'est un très bon exemple. Effectivement, euh, Tib et moi, on a pu tester euh, Call of the Mountain sur PSVR 2. Et euh, ils ont réussi une prouesse assez dingue de réussir à vous faire ressentir le poids des objets sans que vos mains à vous bougent. En fait, juste par les... les mains dans le jeu qui sont attirées par le poids et ce genre de choses, on ressent vraiment physiquement le poids des objets. Et euh, le, le ressenti est assez fifou. Il, il marche vraiment très très bien et, euh, et j'aimerais quelque chose comme ça. Mais j'espère que tu pourras le tester un jour Quincy, le, le PS 2 est 2 est une vraie tuerie. Vraiment. C'est de la bombe bébé. Mais pour moi, la... ça fonctionne comment dans le PS Verde 2 C'est très simple. Euh, tes, tes mains, quand tu prends l'objet, si tu prends pas des deux mains déjà, t'as as, l'objet qui tombe. Et donc t'arrives pas à le soulever, t'arrives pas à le tirer. Donc t'es obligé de prendre la deuxième main. Et même avec la deuxième main, c'est dur à expliquer, hein, mais t'en chie. Y a une espèce de latence, en fait, sur l'objet. Et le, le rendu est grandiose. Vraiment. Est-ce qu'il y a un essai en verre prévu Oui euh, ils ont besoin que Vulcan soit implémenté en jeu avant de commencer à s'y intéresser pour de vrai. Mais oui, Star Citizen est prévu en VR, c'est un des... un des stretch goals. Euh, on sait pas quelle forme ça prendra. On, on sait vraiment pas quelle forme ça prendra. Donc il faut pas non plus trop s'exciter. Est-ce que ce sera que dans les vaisseaux Est-ce que ce sera de la téléportation Il y a peu de chances que ce soit de la téléportation, parce que c'est un FPS... Et c'est en multi donc ils ne pourront pas se permettre. Euh, donc il euh, faut, faut l'avoir sur le long terme. Mais tout ce que je peux dire c'est que c'est prévu. Mini-jeu pour faire la cuisine. J'adore la cuisine en VR en vrai. C'est vraiment grandiose. J'avais été étonnée que Cooking euh, Simulator, derrière il ne l'avait pas fait en VR tout de suite. Vraiment très étonnant. Je pense que même les devs ne le savent pas comment ça va se faire la VR dans les complètement. Et, et, et c'est pas, pas étonnant. Parce que la VR ça veut tout et rien dire, hein, dans l'absolu. Ça veut vraiment tout et rien dire. Mais ouais, je, je, je trouve que la 3.19 est une fois de plus la, la preuve que 2023 est vraiment l'année de toutes les promesses. Et que... On ne, on ne peut plus dire que Star Citizen est un scam. On ne peut plus dire qu'il ne se passe rien en jeu. Les choses se mettent en place. C'était vraiment l'une des briques manquantes, la physicalité en jeu. Vraiment, c'était un, un des gros problèmes. Et c'est ce qui faisait que le jeu était euh, mort. Enfin, pas, pas le jeu, le, le monde. Que le monde avait l'air mort parce que justement, on ne pouvait pas interagir avec. Et c'est ce qui manque dans beaucoup de MMO et donc la physicalité des, des composants est un véritable changement. C'est vraiment une fois de plus un patch où il y aura un avant et un après. Et on n'arrête pas d'enchaîner les patchs comme ça. Chaque patch, il y a, y a un non-retour en arrière possible. C'est vraiment assez impressionnant. Depuis 2022, j'ai l'impression que chaque mise à jour est importante. De la 3.17 à maintenant. C'est vrai, c'est parfaitement vrai. Et ça va être de, de, de plus en plus dingue. Alors, il y a des choses qui se voient moins que d'autres. Par exemple, Gen 12, c'est un truc pour l'instant qui est un peu invisible, on va dire. Mais qui change beaucoup de choses en, en coulisses. Et, et qui vont changer sur le, sur le long terme, quoi. Ça va être assez dingue. Et, et voilà, donc si jamais vous aviez des doutes dans Star Citizen, si vous attendiez que, que les choses se mettent en place, ça arrive, on y est. Voilà. Euh, il... il manquait de concret entre ce que montraient les devs et ce qu'on avait en jeu, l'écart se resserre et c'est très agréable. Complètement, on a passé des années en fait à nous dire... Un jour, peut-être, il y aura, on espère que on est en train d'envisager, à penser, à songer, à commencer à créer. Et là, on nous montre des choses qui arrivent. On nous dit, voilà, ça, c'est ce que vous aurez dans, dans le prochain patch. Au fait, on a des infos sur Quantum. Alors non, on n'en a pas eu une depuis un petit moment euh, mais je pense qu'ils sont dans une espèce de rush finale par rapport à, à Quantum. Euh, ils ont beaucoup de refontes à faire par rapport au PES et au serveur Misching. Et je pense qu'on aura des infos euh, à la CitizenCon. Alors peut-on dire que Vulcan c'est la Gen 13 et si oui, on peut dire qu'en fait Tessa Bannister est Liase de Caitlyn Virgild. Alors, euh, en dehors de la blague, non. <rire> Et pour la blague, ça marcherait. D'ailleurs, faites une pétition pour que Tessa Bannister revienne. Il faut, euh, il faut militer pour son retour. Euh, Tessa Bannister, c'est un ancien PNJ qui avait, euh, il y a très longtemps, euh, à la 2.6, avant que la 3.0 arrive. Et il y a une mission, euh, une des rares missions que tout le monde faisait en, en boucle. Et euh, la, la doubleuse était vraiment très très bonne, le personnage était très attachant, même si on ne le voyait pas, hein, c'était juste de l'audio. Mais ça fonctionnait à, à fond. Et il euh, y a beaucoup de joueurs, justement, qui aimeraient que, que le personnage revienne. Et chaque fois qu'il y a les archivistes, d'ailleurs, qui passent dans un NC Live, les archivistes, c'est la team lore, en gros, euh, on leur demande quand est-ce que Tena... Tessa Bannister revient, pardon. Voilà eh bien, écoutez, euh, on va arrêter là pour euh, le SC hey, News, parce qu'on a vraiment fait le tour. Euh, je... je réitère encore une fois la phrase, hein. si jamais vous, vous regardez la, la rediff sur YouTube et que vous vous demandiez euh, quel était le meilleur moment pour reprendre Star Citizen, je pense que la 3.19 est, est un bon moment. Euh, la 3.18... Je déconseille encore. Revenez pas forcément. Attendez un peu. Il y a beaucoup de bugs, il y a beaucoup de choses à corriger, de l'instabilité. Mais la 3.19... Vraiment, je, je crois qu'il n'y a pas meilleur moment. Merci à tous de m'avoir suivi pour ce SC News. Comme toujours, si mon travail vous plaît, n'hésitez pas. À mettre un pouce vers le haut, à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me soutenir euh, sur Utip, sur euh, Tipeee ou euh, directement par les donations PayPal si vous aimez ce que, euh, ce que je fais. Moi je vous dis à très bientôt et un gros bisou des étoiles à la prochaine. Ciao ciao